Si vous voulez comprendre comment ces startups sont devenues si rapidement incontournables, comment elles ont fait de vous et moi des adeptes du covoiturage, comment elles ont transformé nos chambres d'amis en chambres d'hôtel, ou encore comment elles ont bouleversé le métier des chauffeurs de taxi, alors inscrivez-vous au MOOC Comprendre l'économie collaborative. Que vous soyez étudiant, porteur d'un projet entrepreneurial, dirigeant ou salarié d'une entreprise, ou simple utilisateur des services de l'économie collaborative, cette formation est faite pour vous. Pour décoder en profondeur cette transition numérique de l'économie, l'Institut Mintelecom a réuni une équipe d'enseignants-chercheurs. Des experts, entrepreneurs et dirigeants de l'économie collaborative se sont également associés à notre projet. Pour participer à cette formation unique, inscrivez-vous sur wwwfun moufr